Tantôt ta un pote boué qui fait tantôt temps en temps green qui tombe, mais écoutez hier après-midi e et y descend descend un grand moun il y a le pote sous sous cracher fées. et bien information qui vient, de moins c'est que genne qui blessé dans cas adverse la. mais écoutez Kempes prend un balle comment Kempes prend balle la font dit que le premier élément information qui t'a circulé si comme quoi et bien Kempes prend un balle dans cuisse et puis un balle beaucoup mais écoutez pour ça qui paraît réel là pour moi c'est que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 Une sorte de mélange de l'eau, du feu, l'air. Ça veut dire, quatre forces, l'air rencontré ensemble, et bien, on a dit, vous son aigle là depuis que vous jouez mon cher Gade, vous êtes capable de craser même la aussi. Mais l'air les les pas pour tout faire, n'est pas de vent. pour te aller. Parce que l'air faire fait mariage entre quatre forces, il y a une série de principes que vous respecter Par exemple, vous avez dit, et bien, il faut, faut pas Il faut protéger tout seulement.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 Reniché, appelé le memo. mot. Hein? Mais c'est les À partir de nous Monsieur Où est-ce chef? Ou En bête. En bête. En bête. bête. Je le senti.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 je vais réparer son parce que et un travail qui ne va de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 C'est que au niveau de Carrefour-Douya, il y a deux policiers Udmo qui ont même manqué, mourir tout fait en les Nissan Kicks. D'après, bonjour, information, c'est gaz. Deux policiers Udmo, ça ont transporté dans la machine, non? Alors, vite, machine, montez. Semblait que c'est gaz-là même qui manquait tout fait. Policier, il y a deux policiers qui ont C'est l'opération Udmo, West un 1